La 10 bouteilles, ça fait euh, quelques fois que j'en entends parler. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est difficile parce que c'est sur une journée, mais c'est un, un endroit où sont réunis beaucoup de vignerons. Euh, avec un certain esprit un peu naturel, même s'ils ne sont pas tous sans soufre ou euh, machin. mais euh, Une demi-journée avec des vignerons de la France une demi-journée avec des vignerons de la Loire. Ça permet de, de connaître beaucoup de, de régions de France, enfin de, de, de connaître d'autres vignerons, de nouveaux vignerons, et ou euh, alors de goûter des gens dont on a entendu parler. Et puis moi, la Loire, je connaissais très mal, donc euh, comme il y a quand même la moitié de la journée qui est consacrée à la Loire, euh, si on est encore en forme, ça permet de... <rire> De, de découvrir beaucoup de choses. Qu'est-ce <rire> Qu que vous voulez dire par vin naturel? Ben, ça, ça veut dire un ben, vin qui euh, n'est pas une expression de euh, levurage, ni de capitalisation, ni de, euh, enzyme. C'est une expression du de, euh, du de, euh, de cépage et euh, du euh, climat et de, de terre, euh, c'est un vin qui, euh, qui, est, euh, qui, qui est honnête, euh, c'est pas un euh, brouvage euh, basé sur les raisins fermentés, c'est comme ça. passé de... ouais, ouais, un peu de bois, un peu ce sont pas des fûts neufs, ce, sont que des, euh... ce qui nous intéresse c'est les petits contenants et pas du tout la marque de bois. Quoi. On tient à préserver le fruit. On fait du vin avec du raisin. Pas avec du bois. J'adore ben nature, il n'y a pas de sans-sœufre, comment, ni de filtration, ni de chimie, comme ça. J'adore comme ça. Non, ce que je vous montrais, c'est que là, c'est. Euh donc c'est le truc de la journée, là, c'est les vignerons en voie d'extinction. Ça, ça m'inquiète un peu parce que... Euh... C'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt ça, peut-être. J'espère que c'est pas l'avenir, ça. <rire> bah, J'espère et puis en même temps, j'ai pas l'impression parce que... Euh, on rencontre quand même beaucoup de, de vignerons qui sont... Euh s'installent et qui en veulent et euh... j'espère que ça va pas s'éteindre. Ouais. Ouais, euh... ouais, il reste, reste 7-8 grammes, je sais pas trop exactement. Pour moi, c'est ce qui est important, c'est vraiment de les emmener au bout. Quoi. Là, on est sur un potentiel de... Ça fait 12 7 d'alcool et 4 9 d'acidité. Donc je pense qu'on va aller jusqu'au bout. Il y a la moitié de la, de la cuvée qui est finie déjà. Ici, à la deuxième bouteille, il n'y a que des vignerons euh, qui aiment bien les levures et les bactéries. Le tracteur avait apparu avec les désherbants et euh, le cheval réapparaît avec les écolos, avec ceux qui ne veulent plus désherber, qui... enfin, ceux qui ne veulent plus empoisonner la terre. Euh, les tracteurs sont mal adaptés, parce qu'il faudrait des tracteurs quatre roues motrices, enfin, il y a plein d'inconvénients de... de... aux tracteurs. Non, ça on aère beaucoup, il y, a... Donc, on veut... il y a une vie levurienne, il y a des bactéries, des levures, et une faune et une fleur qui est différente quand c'est des animaux qui travaillent à la place des tracteurs. Le tracteur c'est tassement, gasoil, euh, huile, euh, enfin c'est... Euh... On va pas goudronner les vignes quoi. Là on est arrivé à des stades dans certains vignobles où si c'était goudronné ce serait peut-être aussi propre quoi. <rire> c'est ça le problème. Et quand on remet un animal là-dedans, ça remet toute une vie autour de ça. Nous sommes sur 2003, sur une session de donc pareil, il n'y a pas eu de sulfitage, ni à la vendange, ni à l'encuivage, ni à l'embouteillage. On se resouffle. pas bah, une... Résister, je ne sais pas si faut résister à quoi d'abord Résister au marché, euh, aux trucs techniques, etc. Moi je crois que quand tu es dans ton coin, dans ta vigne, quand tu connais euh, ce qui s'y fait, quand tu vas tous les jours, enfin moi je ne vais pas tous les jours dans la vigne, mais je me balade dans la campagne, enfin dans cette vigne-là, la terre, le mal que mon mari se donne à cultiver, c'est pas de la résistance, c'est du vivant, c'est toujours, c'est pas, pas de la résistance, c'est ce qu'on vit au jour le jour. Bon, c'est normal, c'est du normal. je ne fais pas de la résistance, on vit. On vit la de l'énergie euh, c'est l'énergie de la nature qui nous, la, qui nous renvoie aussi notre énergie c'est un tout c'est pas de la résistance c'est euh, du naturel enfin c'est naturel pas voilà. un truc dans l'œil hein. Ouais, non en De temps en temps de... ouais. Sur ce mur, il y en a un qui doit peut-être connaître, qu'il y a un bar ah, à Paris, c'est Olivier Schwerth. En fait. Oui, un... euh... bah, je vois qui c'est viens bah, le voilà des Pologne. Vous connaissez ou pas non reste ben, à la maison. J'ai encore, euh... okay. encore un un euh, Il est a 7 heures à l'heure. C'est comment ton prénom Patrick. Patrick. À ouais. bientôt. Nicolas, Patrick. Non, je disais c'est marrant parce que Patrick reprend un vignoble à Bourgueil et il va rester habité à son mur. Alors je disais, t'es pas le seul parce que je connais un gars qui vit euh, en Anjou à Chinon. Restigné. Restigné. Oui. Désolé, hein. ça commence à déconner là. Non, non, non mais ce qui est, qu est qu surtout de bien c'est beau terroir parce que euh, t'as des parties des euh, sablonneuses, euh, des parties argélo-calcaires, des parties gravières. On a dû commencer par ça, mais c'était pour ouvert. Ça te fait une panoplie, quoi. Ça, c'est embarré quelque Il y a ans. plein de choses différentes. C'est hein. sympa, quoi. Ça, c'est embarré quelque chose. Bon. Et c'est la fluppée en ce dans les barils ça, ça va être encore pendant 4 ou 5 mois. Ouais. On démarre assez haut, mais celle-là n'était pas ouverte, comme je te l'ai dit. Ouais, mais j'ai château fouet après, après ça, tu vas voir, c'est encore Ça y est, j'ai fini on recracher. Ouais. À partir de maintenant, j'arrête de recracher. Merci. Merci. Merci. Voilà, tu trouves vu... pas ça un peu histoire de classe On va présenter de, de la bière dans un exposition, exposition Ah pourquoi Non, c'est... Ils aiment ça, hein <rire> Donc, euh, Pas de raison. Non, non, c'est bien. Il y a la levure. Il y a la levure, c'est d'alcool. Ça, ça fait du bien en fin de dégustation, c'est nickel. Ça. Voilà. voilà. Ça rafraîchit les papilles avant de passer à côté, là pour pouvoir rattaquer le, le repas. Moi réussi à au ce Bon Je suis mort au collère. C'est ça C'est ça ça C'est ça C'est depuis 2000 ans on boit du vin avec sucre résiduel oui. avec les huîtres. Moi je dis que ça c'est le vin parfait pour les huîtres. Oh, Là c'est de la colle un peu normal. Allez on va la faire un photo, tous les quatre. Allez oui. Quand même hein. Belle photo, nette Ça se met à six C'est toi qui filme.